Aujourd'hui, chapitre 2, L'énigme de Pacha, c'est une histoire écrite par Hélène Montard et illustrée par Bérangère de la Porte. Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, c'est bien, comme promis, pendant ces vacances, je vais vous raconter des histoires. On va commencer par l'énigme de Pacha. Alors, tout d'abord, euh, il vaut mieux de connaître les personnages de l'histoire. Alors, il y a Lila, Omar, Marine, Elio, Alita et Pacha, le chef de Lila. Maintenant, chapitre 2. Alors, tout le monde est en train de chercher Pacha, le chef de Lila. Pacha, Pacha, les quatre enfants cherchent le chef de Lila. Alors, il y a Lila, Omar, Marine et Elio. Les quatre enfants cherchent le chat de Lila et le trouvent. Voilà. Elle le trouvent au coin de la rue, assis devant un arbre. Voilà. Miao fait-il en les apercevant. Miao l'imite Omar. C'est la même chose. Hein? Il l'imite. Ça veut dire qu'elle fait la même chose que le chat. Elle miaule comme un chat. C'est ça, ton message très important Alors, Pacha se lève, lui tourne le dos, et s'en va dignement vers le parc. Suivons-le, propose Marie. Suivons-le. Une fois dans le parc, Pacha entraîne les enfants le long d'une allée, puis il saute sur un banc en bois et fait le dos rond en rond-renant. Eh bien, c'est en là. Qu'y a-t-il maintenant Il y a ça. Il y a ça, s'exclama-t-elle joyeusement. Elle glisse le doigt dans une fonte du bois et on sort un morceau de papier plié en quatre. Un morceau de papier plié en quatre. On continue. Alors, voici Elio, Marine et Omar. Elio se précipite. Fais voir, fais voir. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui regarde. Réplique, Marine. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est-à-dire, tout simplement, c'est moi qui, qui moi qui ai trouvé la carte. C'est moi qui regarde, réplique Marie. Elle déplie le papier et lit à haute voix. Pacha vous a conduit aux premiers indices pour trouver le suivant. Suivez les, les pompons roses. Les pompons roses. Les enfants regardent autour d'eux. Voici les pompons roses. Alors, euh, voici les pompons roses. Les pompons roses, les enfants regardent autour d'eux. Il n'y a pas de pompons dans le parc. C'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre 2. La prochaine fois, je vais vous raconter le chapitre 3. Et voici ce qu'on appelle les roses, les pompons roses. Voilà. Au revoir, les enfants.